Bonjour à tous, petite séance d'abdos pour mes étudiants du lundi et du mardi voilà, qui achèvent la, la séance de, de PPG, dernière demi-heure euh, là on va faire qu'une série, à répéter donc euh, trois fois pour, euh, pour garder le rythme et puis euh, bah, c'est valable pour, pour tous les autres étudiants bien sûr Alors, on commence par quelques abdos dynamiques qui euh, ensuite vont s'enchaîner avec un petit peu de gainage voilà, on est parti avec les crunchs, on respecte bien la respiration, montons en soufflant, euh, on pense à serrer, périnée et bien souffler en montant, on ne tire pas sur sa tête, on est placé. on reste en haut, voilà, bien arrondi, on tient, ici, sacrum décollé, les omoplates décollées, tranquillement, on est sur la partie dorsale des lombaires, des, vert des vertèbres, pardon, et on tient, Donc, dos serré, petite respiration, 3, 2, 1, et on pose, un pied de chaque côté du tapis, on est parti pour le manchot, on décolle les omoplates et on vient toucher de chaque côté. On rentre le ventre et on serre les abdos. 4, 5, 6, 7. Ça y est, je me retrouve dans la salle de muscul. 9, 10, et 1, 2. Criss-cross tranquillement, on peut mettre la main pour soutenir sa tête un petit peu derrière la tête, juste deux doigts ou sinon la main aux oreilles. Allez, c'est parti. 1-2 Bon, je vous cache pas que je n'ai pas fait pendant 15 jours, donc euh, je suis content de refaire ma petite séance quand même. Ça. On récupère euh, sa bouteille d'eau. On est parti pour faire chandelle. Allez, c'est parti. 1, ah. 6, tranquillement. 2, on décolle le sac 3, 4, on descend. Le but du jeu, c'est qu'ici, ça ne creuse jamais. 6, donc on descend beaucoup ou pas trop. 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change de sens. Ah En fait, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On est parti. Un petit travail euh, transverse, oblique. Dos placé, dos bien droit. On rentre le ventre, on serre les abdos et on vient toucher la bouteille derrière la hanche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bien aligné la colonne vertébrale. 4, 5. 8, si c'est un peu dur pour vous, vous pouvez poser les pieds, bien caler, travailler juste comme ça. 9, 10, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Un câble. On est parti pour le gainage. Une minute. Alors on va faire qu'une minute là. En cours, on fait jusqu'à deux minutes, mais non, là, on va se compte une minute, bien placé, tout aligné, rentre le ventre, serre les abdos, me et on tient, bon, si tu veux, t'es prête ou pas, on va faire une minute au hasard, c'est parti, c'est parti pour la minute, oui, Bon, allez, 20 secondes. Il parti un peu avant, on pas là. Ça fera un peu plus d'une minute, mais c'est pas très grave. Allez, 30 secondes. On lâche un peu. bien la tête dans le prolongement du corps. Abdos serrés. Bassin placé. 15. On pousse un peu sur les coudes pour arrondir entre les omoplates. Et on garde la position. Minutes. Ok, vous allez. On part sur le côté Ouais. Dénage oblique ici, bien placé, 45 secondes 45 secondes. Ah, allez, c'est parti. On aligne bien, coude, épaules, épaule coude, Voilà, et on tient. Le corps est bien aligné, la tête dans le du corps. 20 secondes. Alors, si c'est trop facile pour vous, toc, vous montez ici et on tient. Ou alors, vous mettez la bouteille en plus, le poids de la bouteille sur la hanche. <rire> <rire> Tiens 45 secondes. Allez, alors, posez. Hein, si notre propre pas arrive pas on y est. est, toujours à côté de plusieurs clés. C'est parti! Hop! Allez. On rentre le ventre, ici que ça travaille, tranquillement, bien placé, bien aligné. 20 secondes! on monte ici, on pousse sur le coude, on monte la hanche, on ne laisse pas descendre, 45, déposez, <rire> une petite minute de récup, tranquillement, et on rattaque. allez, trois séries, deux fois par semaine, avec ça, on va reprendre sans aucun problème, à bientôt